Pour moi, le, le, le décisionnaire de cette élection, ce sera le solde mort versus guérison euh, du Covid et pas ces débats dont, si je voulais faire une rime, je dirais qu'ils ont été insipides. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence.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 Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Trump, Biden, Biden, Trump, nous sommes à quelques heures de l'élection présidentielle américaine 2020. Christophe, selon la vélocité avec laquelle tu vas produire cette vidéo, nous serons à un ou deux jours de l'échéance. Quel est ton pronostic Alors, pour moi, alors j'ai pas vu le dernier débat, mais pour moi, je, je parlerai sur Trump. Euh, les sondages le donnent quand même avec un retard plus prononcé qu'en 2016. Les sondages valant ce valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire la valeur qu'on leur accorde, j'ai tendance à être, euh, à être très très partagé, mais à la limite, vous allez me dire, on s'en fout. Ce n'est pas euh, l'opinion de Stéphane Edouard qui compte, ou ce n'est pas ce, ce qu'il voterait potentiellement s'il était résident américain. Ce qui compte, c'est sa capacité à décrypter des images, euh, également des sons,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 si ma mémoire est bonne, avec un bonus point, avec une, un encouragement, une félicitation au modérateur, enfin ce qu'ils appellent là-bas le modérateur, ce qu'on appelle ici un animateur ou un journaliste, que j'avais trouvé relativement euh, impartial. Alors, entre les deux, en fait, il faut comprendre que s'est déroulé un débat fantôme, d'accord Fantôme, officiellement, en raison du, du test positif au Covid de Donald Trump, mais en réalité, le Covid, parfois, est un prétexte pour... Euh, euh, déclencher euh, des actions que l'on avait comme ça euh, sur le bout de la langue ou sur le bout de la main mais qu'on n'osait pas mettre en place euh, selon moi il a été également l'occasion euh, de changer les règles du jeu le premier débat a été marqué par de la cacophonie, les interlocuteurs avaient un temps de parole euh, global mais pas réplique par réplique et donc euh, leur réplique s'entremêlait beaucoup trop ça tournait vraiment à la cacophonie, c'était même pénible euh, auditivement ils ont profité donc de ce second débat à huit clos pour euh, revenir sur une règle de, de distribution de parole beaucoup plus stricte, un petit peu comme ces jeux d'échecs où tu sais, on appuie. La sur, euh, pendule, voilà. ouais. Et là, désormais, les protagonistes avaient trois séquences pour décliner une idée. La première ininterrompue de deux minutes, à l'issue de laquelle leur micro se coupait. Une seconde, évidemment, après l'arrivée de la contradiction, ils avaient 30 secondes, pour répondre au contradicteur, après quoi, en théorie, le micro se coupait. Je dis bien en théorie parce que ça n'a pas été toujours le cas. Et après quoi, si on sentait que le dernier qui a parlé avait euh, profité, si tu veux, d'être le dernier pour parler, pour placer une nouvelle idée, la journaliste, donc Christine Walker, donnait encore 10 secondes, hein, 2 minutes, 30 secondes, 10 secondes. Elle donnait 10 secondes à la fin pour euh, terminer l'argument. Christophe, alias ex-sosie de Nicolas Karabatique est désormais docteur gang officiel de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Eh bien là, pour Halloween, donc du 31 octobre au 3 novembre, nous avons 31 séminaires à moins 15%. 31 octobre, 31 séminaires, moins 15%, ça paraît pas beaucoup, ça, moins 15%. Ah, plus, moins 15%, il ne faut pas oublier que c'est eh cumulable oui. avec la réduction de Nono. Eh oui. Alors que l'ensemble des boutiques, quand elles font une promo, elles en la une autre. Exactement. Nous, on ajoute. Nous, eh on oui. les cumule. Nous, on, on cumule. C'est comme ça. On est, comme disait Georges Marchais, des cumulards. <rire> les cumulards Juste une chose importante ah il bah, faut oui. le coupon. Ah bah oui, pour réduction. Et le sans coupon, coupon, ça marche pas. Allô, quoi Point d'exclamation. Eh oui, Halloween, hein. ah. Allô, quoi Pourquoi allô quoi d'ailleurs Pour Nabila non Oui, pour Nabila. <rire> Parce que certains ne comprennent pas. Ils disent Ah, ah. mais allô, il n'y a pas de H. <rire> oui, mais bon, allô, Halloween, Halloween et puis bah, euh, Allo, Allo, pas de shampoing. <rire> Alors, euh, un débat placé sous le signe d'une nouvelle modératrice, je le disais, Christine euh, Welker, si je n'écorche pas trop son, son nom, tous les polyglottes euh, diplômés, euh, agrégés en langue et champions de karaté dans les commentaires... Euh, me diront que je l'ai écorché, mal prononcé, mais enfin, bon, vous savez, les commentaires de YouTube, c'est farci de génie euh, non reconnu et incompris. On le, on le sait, toi et moi, maintenant. Je l'ai trouvé euh, parfois inutilement agressive. Hein. J'avais encensé euh, son homologue, euh, dont le nom m'échappe, pardonnez-moi, euh, lors, lors du premier round, et son homologue n'avait pas l'aide du système qui coupe les micros. Hein. L'ingénieur son n'avait pas consigne de couper les micros après les temps de parole, j'imagine qu'elle était épaulée et assistée par une équipe technique qui les boutons les avait très bien en main. Je l'ai trouvée inutilement sèche, euh, sachant qu'elle avait ce support monumental qui est que, hein, par définition, pas de micro, pas de, pas de son, pas de, <rire> pas de parole. Elle a été critiquée par Trump, mais on le sait que c'est un petit peu sa manière de mettre la pression sur les arbitres. Elle a néanmoins été unanimement, c'est-à-dire par les deux camps, euh, reconnue comme une journaliste relativement intègre également par les républicains. Elle l'a été, je trouve, pendant le débat. Elle a manqué par contre d'une certaine ironie. Enfin bon, en même temps, ce n'est pas la qualité principale de F. Elle en a d'autres, mais pas celle-ci. Tu te rappelles quand, par exemple, son homologue masculin uh, C'est uh, ma objectivement drôle et tu peux euh, sans pour autant renier à ton impartialité, et ce qui c'est un sourire Parce que c'est juste, euh, juste irrésistible, en fait, tu vois. Et elle n'a pas, pas souri une seule fois. Elle avait un côté pitbull ou chien de combat qui est malheureusement assez féminin. Euh, quand elles sont omnubilées par une tâche, par une mission qui leur sont assignées, elles ont du mal de temps en temps à prendre des respirations, à prendre des pauses. Mais euh, son intégrité me semblait relative. Elle n'a simplement pas su surnagé dans cette médiocrité, parce que les deux protagonistes ont été selon moi aussi médiocres que la première fois. J'avais donné un ex la première fois, donc je vous dirai dans quelques minutes celui que j'estime je, être le gagnant, mais il s'en est, est joué de très peu. En tout cas, cette dynamique en triangle où un journaliste distribuait la parole avec plus de talent finalement que ses protagonistes, ne s'est selon moi pas réaliser de nouveau, voilà. Alors, les quatre passages clés, euh, quatre c'est beaucoup moins que la première fois, mais c'est parce que j'en ai entendu, entendu beaucoup moins, ça n'est pas une présidentielle placée sous le signe de la punchline, c'est une présidentielle relativement redondante, où l'ordre des sujets, on aurait pu s'attendre, par exemple, à ce que les thématiques soient réparties de façon relativement équilibrée au sein des trois débats, sachant qu'il y en aurait trois ou éventuellement deux, mais à minima deux, euh, face à face, on aurait pu s'attendre à ce que les thématiques euh, soient partagées sur l'ensemble du, du, du cycle. En fait, non, ça a été repris quasiment dans le même sens, c'est-à-dire en commençant par l'actualité la plus urgente, qui est le, le, le, le Covid, ou la Covid, comme ils essaient de nous faire dire désormais, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, l'enchaînement des sujets euh, géopolitiques, euh, politiques, euh, écologiques et culturels, enfin là-bas, il y a très peu de sujets culturels, c'est tout de suite remplacé par la l'assurance maladie et la police, ont en fait été vraiment recopiés du premier débat. Et comme les protagonistes, ben, enfin n'ont simplement, pas évolué de position puisque c'est la leur depuis le début de leur carrière, ça a été très très redondant avec les, les, les mêmes tournures, donc sur l'écologie, Trump commence toujours par euh, crystal clear water, je veux de, de l'eau et un air pur, euh, la mutuelle de Barack Obama, c'est socialiser la médecine, etc. Euh, je n'ai pas compris si tu veux, euh, que l'on ne se prémunisse pas à l'avance de cette répétition, en se disant, attention, si on leur sert les sept plats du menu, menu dégustation, si on leur sert les sept plats exactement dans le même ordre, on va arriver exactement au même punchline, aux mêmes phrases, dans le si même on ordre. Et bien sûr, la CDC a dit que les jeunes jeunes peuvent être sickes avec la COVID-19 et peuvent le passer. Vice-président Biden, je veux parler de la stratégie, mais je veux dire... Peux-je 30 secondes, s'il vous plaît, et j'ai une question. Non, numéro un. Il dit que nous Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Euh, nous sommes entre la, entre la phase 1 et la phase 2. 2 hein? minutes, 30 secondes, 10 secondes. Et nous ne pouvons pas cliquer notre nation, ou vous n'allez pas avoir une nation. And of course, the CDC has said young people can get sick with COVID-19 and can pass it. Vice President Biden, I want to talk broadly about strategy, though. You have can I seen... respond to that? 30 seconds, please, 30 and then seconds. I have a question. No, number one, he says that we're, uh, you know, we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning. That man or wife going to bed tonight and reaching over to try to touch their, out of habit, where their wife or husband was, is gone. Alors là, objectivement, je remarque que les gens ont énormément de, de difficultés à l'objectivité, qu'ils ont, et c'est évident dans les commentaires, un candidat à chouchou, et qu'ils ont du mal à reconnaître quand l'autre surperforme. C'est vraiment une incapacité totale à l'objectivité. Moi, je l'ai, cette capacité-là, et je vois très bien, même si je ne souhaite pas la victoire de Biden, que cette allocution-là, cette, allocution cette punchline-là, est assez magistrale, extrêmement bien placée. Trump euh, dit « j'ai survécu au Covid, euh, ça a duré trois jours. Mon fils l'a eu, euh, pareil, ça a duré trois jours, euh, sans médicaments. » Euh, ce à quoi Biden répond, vous nous promettez de vivre avec, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mourir avec. C'est un hypercut. il n'y a, a, a, a pas à chier. C'est bien fait, syntaxiquement, c'est puissant. Après, euh, il l'a assorti de son couplet habituel sur la famille américaine. Il a vraiment, euh, il semble avoir, euh, je ne sais pas, une espèce de, de, segment, de segment de marché comme ça. Il doit, soit il a un retard dans les sondages sur la middle class américaine, Soit il a décidé tout simplement que c'était celle à laquelle il, il faisait sa, sa déclaration d'amour. Euh, il l'invite à partager euh, sa vision de la table à coucher. Alors là, il est carrément dans la chambre. On est passé de la table du salon, de la salle à manger, dans le premier débat. Là, on est carrément dans la chambre. Donc heureusement qu'il n'y a pas un débat numéro 4, parce qu'on se, <rire> se demande où il serait. Et alors la première table, la première fournée, c'était la chaise vide à la, table, à la table de la salle à manger. Et désormais, c'est la place vide dans le lit à côté, donc j'imagine que les retours qu'il a dû recevoir de la part de son camp sur la première fournée ont été bons, on a dû lui dire c'est passé, ça a marqué les gens, donc désormais tu euh, la place aussi souvent que possible. Donc là, c'est euh, quand, vous, quand vous irez chercher votre chéri à côté dans le lit et, et, et qu'il n'y aura plus personne. Une fois ça va, on va voir qu'il n'aura aucune hésitation. Euh, L'Amérique, c'est le peuple de l'outrance, c'est le peuple de l'exagération, c'est le peuple qui n'a jamais de, de limite on va voir que désormais, ça va devenir un petit peu son gimmick. Et je suis assez curieux, euh, bah l'élection en sera la, la réponse finale, la réponse ultime, je suis assez curieux de voir si euh, cette espèce de gimmick de répétition va passer. Moi, je le trouve, euh, il me donne un peu la nausée, si tu une fois ça va, mais là c'est la nausée, on va voir si le peuple américain aura la nausée. La Chine you know pay you know our our We a payé 28 milliards, et vous savez ce qu'ils ont fait pour payer, Joe Ils ont dévalué leur currency, et ils ont aussi payé. Et vous savez qui a eu le money Nos agriculteurs, nos grands agriculteurs, parce qu'ils ont été targetés. Vous n'avez jamais payé de rien. je j'ai payé 25% sur le stade, parce qu'ils ont tué notre industrie. Nous n'allions pas avoir un stade. Oui, donc là, un petit peu de contexte. Euh, là, nous en sommes au chapitre, je ne sais plus, 3 ou 4 de de, du débat, qui durait un peu moins d'une heure trente. Et nous en sommes au chapitre euh, échange économique avec la Chine. Et donc Trump défend son bilan en disant euh, Je leur ai imposé des contraintes économiques qui les ont contraints justement à dévaluer leur monnaie. Et euh, parce que nous avons récupéré de, no de cette dévaluation, nous l'avons donnée à nos agriculteurs. En, en deux mots, ce à quoi euh, Biden va répondre par À ton avis bah, une, une autre punchline sur la famille maybe now we have a steal okay industry. vice president biden your response please our response is look this isn't about re there's a reason why he's been up all this malarkey there's a reason for it he doesn't want to talk about the the of issues it's not about his family and my family it's about your family and your family's hurting badly if you're making less than if you're a middle class family Tu entendu la late night fm DJ voice yeah, right. I'm taking what you give me I'm repackaging it, and I'm giving it right back to you. It's about your family. Donc voilà, numéro d'acteur. Euh... En fait, nous sommes dans un, un monde communicatif où euh, il est désormais de bon ton euh, de se montrer ostensiblement acteur, c'est-à-dire de débiter des textes. J'ai du mal à le comprendre dans la mesure où Acteur, c'est un métier et un talent. Il suffit pas d'en faire son, sa profession, sinon tous les acteurs seraient des bons comédiens. On sait bien que ce n'est pas le cas. L'immense majorité des gens, je m'inclus dedans, euh, n'ont pas ce talent. Que ce soit dans la publicité, que ce soit dans la politique, euh, que ce soit dans, dans énormément d'exercices oratoires, YouTube en étant le, le parangon, les gens se mettent à lire et à réciter. Euh, je me souviens d'une émission que, que j'écoutais beaucoup, qui était un peu l'ancêtre de Mediapolis, qui était, je crois, sur Europe 1 à l'époque et qui était animé par Michel Field, où euh, des sujets sociétaux et politiques étaient traités par des intervenants à égalité avec les auditeurs. C'était un petit peu la deuxième vague, la vague post-moderne, si vous voulez, de la libre-antenne. Tu avais la libre-antenne, on va dire Fun Radio, Skyrock, etc. Et puis tu avais sa version plus, plus, plus politique, plus sérieuse, plus de fond, sur euh, notamment euh, Europe 1 et, et RTL. Et je me rappelle de cette émission que Michel Field, euh, disparu d'ailleurs des ondes, maniait avec un certain brio. Il reprenait systématiquement les auditeurs qui arrivaient avec un texte écrit. Parce qu'en fait, ça s'entend immédiatement. Tu avais des auditeurs qui s'exprimaient comme toi et moi maintenant, et tu en avais qui arrivaient, alors évidemment, c'était par téléphone. Donc ils s'imaginaient, ces gens-là, qu'étant au, se... télé... qu et... au téléphone, ça ne se sentirait pas. Et en, j'allais dire deux mots, même pas deux mots, en un mot, au premier mot, sans entendre le bruissement du papier, tu savais que ces gens lisaient. Et j'aimais quand Michel Field leur disait « Écoutez, c'est très intéressant, je vais par contre vous demander de nous le raconter et de ne pas nous le lire » car c'est un exercice très ingrat d'écouter à la radio quelqu'un qui lit un texte. Le bon sens de la communication intelligente était de ne pas infliger à l'autre ta lecture, puisque les seuls qui savaient rendre un texte intéressant, ça s'appelait des comédiens, ça s'appelait des acteurs. Et donc là, on a un nouvel exercice de diction slash lecture de, de Biden, mais là où on voit que ce n'est pas son registre, c'est qu'en fait, ça le met en tilt. C'est-à-dire que son visage se fige il se met à bégayer. Et quand il bégaye, parce qu'à mon avis, c'est un vrai bég... Quand, quand un non-bég bafouille, il se reprend immédiatement. Quand un vrai bég bafouille, il faut qu'il fasse un exercice quasiment méditatif où il ferme les yeux. Et on voit de nombreuses reprises que dès qu'il se met à bafouiller, on a l'impression qu'il se, il se met en transe, en fait. Il a dû travailler sa, sa, son bégaiement chez un, un ortho. Vous voyez ce que je viens de le faire J'ai bafouillé sur orthophoniste, J'ai pas dit sur un orthophoniste. Enfin, je me suis pas endormi au milieu, je me suis pas plongé dans un état méditatif pour arriver à me plus bégayer. Et voilà, donc là, il va nous refaire le coup de, de, la, de la famille autour de la table, avec une légère variante, mais c'est vraiment exactement toujours le même cinéma. Le bras gauche en, en appui fixe, le bras droit qui interpelle, enfin la même chose. Quoi. Getting hurt badly right now. You're sitting at the kitchen table this morning deciding, well, we can't get new tires, they're ball because we have to wait another month or so. Or are we going to be able to pay the mortgage? Or who's going to tell her she can't go back to, to community college? Donc là, il, euh, il soumet à la famille moyenne américaine. Enfin, ce qu'il appelle famille moyenne, c'est vraiment la famille très populaire. Il leur dit, voilà, euh, par la récession économique, vous n'arriverez plus à changer les pneus de votre voiture, vous n'enverrez plus votre fille au collège, et payer le, le mortgage, c'est-à-dire la, la, la mensualité du, du prêt. Bon, euh, on n'a pas la même définition de la classe moyenne. Pour moi, la classe moyenne, si tu veux, peut changer ses pneus quand elle le veut. Là, on est vraiment en train de parler de la classe moyenne moins, moins, moins, ou mmh. populaire plus. Euh, parce qu'elle envoie quand même sa fille au collège. Sur la forme, en tout cas, voilà, on le voit s'acharner avec ces petits euh, soliloques, monologues, ces euh, euh, petites homélies à la famille moyenne. Moi, je vois tellement les fils, que, quand bien même j'aurais été tenté de voter pour lui, j'avoue que ça, ça me casse tout, si tu veux. Le résultat de mardi, Christophe nous dira dans quelle mesure les gens voient les fils, et. Je suis assez pessimiste sur le discernement en règle générale de la population moyenne. Président, je pense que la santé de la santé n'est pas un privilège, c'est un droit. Tout le monde doit avoir le droit d'avoir une santé de la santé. Et je suis très fier de mon plan. Il as well as, as well as a été endorsé par toutes les unions de la majorité de la santé de la santé de la santé de la santé de la santé de la santé de la santé de la santé de la santé de une opportunité an opportunity to have health care for their children. How many of you home are worried and rolling around in bed tonight wondering what in God's name you're going to do if you get sick because you've lost your home insurance, your your, your health insurance, your company's gone under. We have to provide health insurance for people at an affordable rate and that's what I do. President Trump, Excuse me, he was your there. Oui, alors, euh, rhétorique habituelle de Biden. Euh, troisième, selon mon, mon décompte, euh, troisième euh, de, la, de la fournée. Euh, il s'était limité à une ou deux la première fois. Là, il a poussé à trois. Donc, euh, regard face caméra, euh, late night FM DJ voice, euh, engagement non seulement du bras droit, mais cette fois-ci également du bras gauche. Hein, C'est vraiment. Je, si je n'arrive pas à vous attraper avec celui-ci, j'y arriverai avec, euh, avec celui-là. Et encore une fois, c'est le lit. Hein. Là, son obsession, ce soir, c'est la chambre à coucher. Alors, on ne sait pas qui il imagine dedans. Certains, certaines prises de vue euh, laissent à penser qu'il euh, est plutôt pour les personnes d'âge assez peu avancé, en fait, pour, pour les, les jeunes. Mais nous, on ne rentre pas dans ce type de « cela ne nous regarde pas ». On ne rentre pas dans ce type de familiarité. En tout cas, bah encore une fois, euh, ce n'est pas vraiment de la punchline, c'est vraiment un, voilà, un procédé rhétorique. Euh, c'est toujours la même chose, c'est euh, je vous comprends tellement que je sais décrire ce qui se passe chez vous. Euh, mon adversaire ne décrivant pas ce qui se passe chez vous, ça veut dire qu'il est loin de vos préoccupations et qu'il ne pense qu'à ses amis, ses amis milliardaires. C'est ce que To pass those laws relating to drugs, but they were not in the crime bill. But why didn't he get it done? See, it's all talk, no action with these politicians. Why didn't he get it done? That's what I'm going to do when I become president. You were vice president, along with Obama as your president, your leader, for eight years. Why didn't you get it done? You had eight years to get it done. Now you're saying you're going to get it done because you're all talk and no action, Jim. We got a lot of it done. Trump a vraiment un langage, il a vraiment une gestuelle euh, qui lui est propre. C'est-à-dire que euh, ce geste-là, ouais, <rire> ce, ce geste-là, euh, finalement, on le rencontre assez peu. Euh, je ne connais pas d'autres protagonistes du, du monde médiapolitique politique qui s'expriment comme ça. Euh, il est très en latéralité, alors que l'autre est en, enfin, ce sont deux latéralités, mais il y en a un qui se rapproche, qui va vers toi, et l'autre qui a ce espèce de, de geste de quoi de, de, de symbolique de clivage ou de rassemblement selon dans quel sens tu le oui, selon aussi. que tu le vois <rire> comme ça ou comme ça mais qui vraiment euh, qui lui est propre dont il abuse en fait je trouve beaucoup dans ce débat dernière punchline all talk no action donc tout du blabla et pas d'acte vous avez été vice-président pendant euh, 8 ans et vous êtes ici vous êtes dans la politique depuis 47 euh, depuis 47 ans celle-là on l'a déjà vu on l'a déjà entendu ce qu'à mon avis Trump aurait pu mobiliser plus souvent c'est le fait que ce n'est pas un politique. Il l'a laissé entendre à deux reprises en disant « vous, les politiciens », quand il a, il a dévoilé ce que tout le monde avait vu, c'est-à-dire la, la, la rhétorique de la famille, euh, et là il le dit à nouveau en soulignant qu'il ne fait pas partie de leur monde et qu'il a, il a justement postulé contre eux, et pas pour les rejoindre, mais parce qu'il était là euh, de cette rhétorique de promesses et de « nous ferons », etc., euh, comme disait je ne sais plus qui, cité par Zemmour euh, il n'y a pas longtemps, le, on reconnaît que c'est la gauche qui parle quand tous les verbes sont au futur. C'est nous ferons, nous ferons, nous prendrons, nous déciderons, nous aiderons, nous, nous, nous, machin, oui, toujours au futur. Mais euh, ce qu'il aurait pu souligner selon moi plus souvent, euh, c'est que ce, pas, ce ne sont pas deux politiques qui s'affrontent dans un programme, c'est que c'est la société civile, alors, la grande grande société civile, hein, c'est l'entrepreneuriat euh, protestant, tout ce qu'on veut, euh, BTP, euh, hôtelier, euh, magasinier, machin, américain, face à, face à une rhétorique politicienne et il ne l'utilisent qu'à deux reprises cet argument-là. Je ne parle pas comme vous. Moi, je, je lui aurais conseillé de l'utiliser plus souvent et de, de, à, à chaque fois que l'autre employait une rhétorique politicienne, de dire écoutez, je, voilà, ça je ne le ferai pas parce que je ne parle pas comme vous, parce que je ne suis pas un politicien, euh, je suis un homme d'affaires, ce qui leur a d'ailleurs permis de se libérer un petit peu plus facilement de, du piège du compte chinois, puisqu'il avait, comme j'imagine, de nombreuses personnalités comme ça, cosmopolites, un, un compte en Chine. Je trouve qu'il a assez peu mis en avant son côté homme d'affaires, alors qu'il l'avait beaucoup plus fait lors de la première présidentielle en 2016. Il avait vraiment euh, tenté de créer une association logique. J'ai réussi dans les affaires, je mènerai cette administration comme je mène mes conseils d'administration. Nous aurons des résultats économiques comme je loue mes chambres d'hôtel, il l'a beaucoup moins fait cette fois-ci, alors peut-être était-ce plus difficile par rapport à, à son bilan, mais euh, je trouve qu'il a, il a perdu cette niaque entrepreneuriale, et que du coup, il, il faut vraiment que l'autre pastiche le politique pour que Trump se rappelle qu'il n'en est pas. Euh, un débat assez médiocre, euh, finalement, comme le précédent. J'avoue avoir sauté le faux débat, euh, le, le, double, le double monologue où chacun s'adressait à son, à son camp, qui a constitué le débat numéro 2. Euh, pour moi, les deux sont assez faibles. Et franchement, euh, en mettant de côté une préférence personnelle, aucun ne s'est vraiment, vraiment illustré. Biden a pêché par ses, son bégaiement et ses espèces de blips incessants où en fait tu entends qu'il n'y a pas une once de spontanéité et que dans, dans toute cette préparation et cette répétition, il, il, il finit par se perdre lui-même. Et quand il se perd, comme tous les bègues, le rideau tombe en fait, hein, c'est un, un peu comme les déchets, t'as le rideau qui descend. Boum, et quand ça remonte, c'est le Terminator en fait. Donc il est victime de cela, à mon sens, euh, il n'a pas plus brillé que la première fois, Trump a été... Et retomber dans ses défauts qui est de, justement de ne pas assez s'adresser à la caméra euh, et de ne s'adresser finalement quasiment qu'à la journaliste ou, ou au public présent, mais pas assez à la caméra. Trump a été légèrement moins vindicatif dans ses prises de parole, mais ça lui a plutôt fait du bien parce qu'il l'avait été trop la première fois en s'accaparant trop la parole de l'autre et c'était assez indigeste. Donc je donne un, une, une nouvelle égalité, désolé, avec peut-être un très léger mieux... Un très très très léger mieux à, à Trump, mais, euh, mais selon moi, ces débats sont, ex, sont extrêmement faibles et n'infléchissent pas autant la courbe des sondages que ne l'infléchit le, le solde de mort du Covid. Pour moi, le, le, le décisionnaire de cette élection, ce sera le solde mort versus guérison euh, du Covid et pas ces débats dont, si je voulais faire une rime, je dirais qu'ils ont été insipides. Voilà. Écoutez, euh, on a pour tout vous dire, on a hésité à la faire, hein, Christophe et moi, cette, cette troisième euh, fournée euh, Trump-Biden. En même temps, j'aime bien la cohérence. Donc, euh, quand on fait un épisode 1, j'aime bien euh, quand même couvrir l'intégralité. Et puis, la prochaine présidentielle, c'est dans 4 ans. Exactement. Euh, résultat, on est débarrassé de ce type d'exercice, en tout cas jusqu'à euh, 2022. 2022 ouais. Donc, on y reviendra bientôt pour euh, en ce qui concerne nos, nos, nos, nos affaires. J'ai fait une petite... Euh, Biden, la non-nos non, non, affaires. Ah, c'est parce que c'est Nono que j'ai en tête, tu vois. Ouais, c'est Nono, non-nos affaires. Bref, si vous voulez rétribuer la cohérence et l'impartialité jusqu'au bout, c'est le moment de le faire avec un pouce. Voilà. Si vous me trouvez absolument partial et incohérent, vous en mettez deux. Voilà, pour être bien sûr que c'est bien pris en compte. Et si vous faisiez partie de ces 52% de viewers qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment de le faire. comment on fait